C'est Madi, alors je sais que la situation n'est pas toute rose, mais j'espère quand même que vous allez bien. Je vous remercie, on a atteint les 5000 abonnés sur ma chaîne, je suis partie de 20 abonnés, donc pour moi c'est vraiment une réelle surprise. Je rappelle que je ne suis pas médium, que je n'ai pas de guide, que je n'entends pas de voix, que j'ai des fortes intuitions et des flashs de temps en temps, et puis c'est tout. Voilà, donc euh, bon, ne me donnez pas plus d'importance que je n'en ai, s'il vous plaît. Ok, alors, comme vous faites beaucoup de soucis, et eh bien, je, et comme mon énergie me semble aujourd'hui tout à fait euh, ok, hein, je me sens très très bien, et eh bien, j'ai eu envie de, de revenir un petit peu euh, sur du... l'allocution, pardon, l'allocution voilà, du 12 juillet, et euh, de regarder si le Conseil d'État, le, le Conseil constitutionnel, donc, vont vraiment approuver le projet de de vue. On va regarder ça tout de suite, hein. parce que si c'est approuvé, alors ce sera officiel. Et si c'est officiel, eh bien oui, effectivement, il faudra que ça s'applique. Tiens, alors on va regarder. Est-ce que le Conseil donc constitutionnel et Conseil d'État vont approuver les projets de manif Voilà, c'est parti. Alors, j'ai imprévu et crainte. Hésitation, imprévu, hésitation. Ah, ce, ce, sera, ce ne se fera peut-être pas aussi facilement qu'il le pense. Donc on va voir. Peut-être qu'il y aura quand même des hésitations. Donc on va voir. Est-ce que ce projet va être euh, officiellement, on va dire, approuvé par les deux conseils hein ah, C'est quand même les ennemis, vous hein, voyez. Le développement, le, le défi. Et Alors, l'hiver, c'est ça, c'est toujours la période de trois mois. Hein, Ce n'est pas forcément la saison, je me suis aperçue. Et je pense qu'il va y avoir quand même des gens qui peuvent être contre. Hein. On va les regarder. Donc, euh, ça ne sera peut-être pas aussi facile, euh, cette, euh, cette approbation. Hein. Bon, ça, c'est... Euh, alors, on peut dire que c'est le gouvernement. Hein, Ou le... Alors, le Conseil d'État... Conseil constitutionnel, ils, ont, ils sont dans des grands bâtiments qui ressemblent un petit peu à ça. Hein. Ce sont des très belles, très beaux édifices aussi. Donc, si je considère que cette carte-là sont les bâtiments où se trouvent ces deux conseils, oui, il y aura des gens qui vont être contre. Le jugement, oui, vous voyez, il y a le jugement ou le litige. Donc, ça va balancer un petit peu comme ça, hein. Ça sera peut-être pas aussi facile. Alors, le signe, euh, ben je sais pas trop comment l'interpréter, cette carte-là. Un peu bizarre, elle ressort comme ça de temps en temps. Alors, signe ou signe. Signe avec un S-I-G-N-E. Parfois, on peut interpréter comme on veut. Hum, on ira regarder ce que c'est. Pensée, amitié, sincérité. Alors, je pense quand même qu'il y a des gens qui vont être contre. Donc ça va, à mon avis, ça va être un petit peu justement mis en balance tout ça. Ça sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Bon, maintenant. Euh, on va les remettre un, une carte ici. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même assez sincères hein, dans, ces, dans ces deux conseils-là. Alors, sincères, ça veut dire qu'ils euh, ils sont pas pour ce projet. Hein. Alors, j'ai le printemps, décidément encore le, le temps qui sort. Ah, il y a la nostalgie quand même, les regrets. Ouais. Les tensions, ouais, je vous dis, ça ne va pas être aussi facile que ça. Hein. Et les compromis, ouais, donc ça va discuter, hein. ça va discuter. Euh, alors, compromis, nécessité, euh, alors, ça peut être pris dans deux sens, ça. Alors, est-ce qu'ils vont faire des compromis ou est-ce qu'ils vont considérer que c'est nécessaire, justement, d'approuver euh, ce, ce projet de loi et là, j'ai quand même des regrets. Donc, euh, je vous dis, ça ne va pas être aussi, euh, aussi facile que ça. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont voter contre. Hein, ou alors qui vont émettre vraiment des, euh, des critiques, ce genre de choses. Mais bon, donc ça va discuter. Alors, quand même, est-ce que euh, ça va être approuvé ou pas Parce que Pour l'instant, j'ai juste que le fait que ça va être vraiment, euh, vraiment, vraiment discuté, mis en balance. J'ai abandon. Ah, bah ben écoutez. Alors, abandon. Peut-être que le, le, le, peut que le projet ne passera pas, finalement. Et là, il y a quelqu'un qui va reparler euh, de, des soins. Alors, euh, justement, de, de ce fameux... Euh, bon, passe, etc., etc. Et ça, c'est les, euh, les gens qui doivent... Qui sont déjà, en fait... Euh, euh, picouzé comme on dit c'est pas un joli mot mais enfin bon on peut l'utiliser je vous dis ça va pas être facile hein. tant mieux hein. moi moi je préfère que ça passe pas évidemment mais ils vont il y en a qui vont se battre pour quand même c'est ça le problème c'est que je vous dis ça va ça va batailler hein. et aboutissement ouais donc euh, alors je pense que ça va passer mais après quand même pas mal de discussions et de critique. Parce que j'ai quand même l'aboutissement. C'est comme s'il y avait, en fait, il y a des gens qui ont des connaissances médicales ou qui sont en relation avec le monde médical qui vont s'exprimer là. Et qui vont faire euh, peut-être un petit peu euh, pencher la balance du mauvais côté, en fait, j'ai envie de dire. Parce que j'ai quand même l'épreuve traversée. Donc on va demander quand même, est-ce que ça va être officiel Mais Si j'ai l'épreuve traversée, c'est que l'aboutissement, c'est que si oui, ça va être voté. Hein. Bon. Peut-être qu'il faut en passer par là pour que les choses bougent aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Parfois, il faut faire d'un mal à un bien. Alors, donc est-ce que ça va être vraiment officiel On va voir. Alors, j'ai observation défense, ouais. Et mort. Fatalité. Non, ce, sont, ce ne sont pas des bonnes cartes en fait c'est en train de me dire que euh, là ils vont jouer la carte de, des morts hein, des, euh, du fait qu'ils euh, observent peut-être beaucoup de décès ou ce genre de choses Voyez, c'est plutôt les arguments ça ouais et il y a des gens qui vont vraiment soutenir euh, cette, euh, ce projet de loi vous hein, voyez, exaucement. donc oui il va passer le, le truc hein. ouais ouais, achèvement bon, le projet va être achevé Ok. Bon, je pas trop trop de doutes quand même parce que euh, voilà, quoi. Ils sont en train de mettre toute leur force en, dans la balance, justement. Donc, oui. Mais il va y avoir pas mal de discussions et de critiques. Hein. Peut-être des remaniements, enfin, je ne sais pas. Mais je pense que le projet il va quand même passer parce qu'il va y avoir des gens qui ont des appuis et qui vont faire pencher, justement, à la balance du mauvais côté. Bon, ça, c'est la première chose que je voulais regarder. Alors, la seconde chose, c'est euh, je sais que vous posez beaucoup de questions, savoir comment est-ce que ça va se terminer, tout ça. Donc vous pouvez la regarder, mais c'est pas faire de la pub, mais enfin bon, j'ai fait quand même des, des vidéos en astrologie sur le sujet il y a quand même plusieurs mois de ça. Euh, et là, vous aurez certainement beaucoup, beaucoup plus de détails au niveau du temps, au niveau de ce qui peut se passer, etc. Donc voilà, si vous avez envie de regarder un petit peu mes vidéos astrologiques, elles, elles sont un petit peu longues, et c'est parce que je suis toujours en train de parler, hein. et puis parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc vous pourrez aller regarder. Si, euh, si vous voulez savoir à, à quoi vous attendre. Bon, on va quand même regarder un petit peu quand même en voyance. Alors, j'essaie de me reconcentrer, euh, voir donc euh, comment est-ce que les choses vont bouger. Hein je sais que j'avais déjà posé la question, mais là, on se rapproche au niveau du temps et ça sort peut-être plus facilement dans ces cas-là. Donc, je vais essayer de regarder plutôt sur la rentrée parce que moi, j'ai toujours l'impression que ça va être la rentrée. Mais enfin, ça peut commencer déjà à bouger. Hein. Alors, euh, qu'est-ce qui va, on va dire, arriver donc au niveau social, euh, dans, alors sur la rentrée, septembre, octobre. Hein, voir un petit peu ce qui pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver, voilà, bon, on va voir. Hein, on va voir ce qui sort. Alors, j'aime bien cette oracle-là, parce qu'il y a plein, plein de cartes. Et donc, on peut avoir plein, plein de détails. Alors, alors on a isolement, et vous voyez, il y a quand même la girouette. Hein, donc, il y, a un, il y a bien un changement. Alors, isolement et changement, ça veut dire que les gens ils vont sortir un petit peu de leur grotte, à mon avis. Donc, ils, ils peuvent très bien se sortir de leur isolement pour provoquer un changement. Hein bon, Je le vois comme ça, moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer, donc, événement à venir, on va dire, dans les, dans les trois prochains mois hein Oui, ça devrait être la période intéressante, à mon avis. Donc, plutôt au niveau politique social. Hein Bon, là, j'ai la lassitude des gens. Hein. J'ai quand même une solution en face. Vous voyez, j'ai les rencontres. Alors, j'ai des choses qui, alors, qui sont en relation avec, euh, avec l'ailleurs. Alors, est-ce que c'est l'étranger qui intervient rendez-vous par rapport à l'étranger Il y a des choses intéressantes, on va la regarder. Ou alors, ça veut dire l'ailleurs. Ça peut simplement dire qu'il y a des gens qui vont venir euh, d'autres départements, par exemple, d'autres villes, hein, pour, pour, se, pour se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a vraiment ici une lassitude, un petit peu le ras-le-bol ici. Hein. Et pour trouver une solution. Bon, donc ça sent un petit peu, les effectivement, éventuellement, alors les manifestations, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui vont se regrouper, oui. Qui vont venir un peu de, de, de, de, de partout, en fait, j'ai envie de dire. Alors, il y a une fuite ici. Il y a un compromis. J'ai un obstacle infranchissable, oui, donc on est vraiment dedans. Et, j et là, j'ai la fourche qui sort. Bon. Alors la fuite, l'échapper, donc c'est pour échapper forcément euh, euh, à ce que.. à ce qui, à mon avis, va être voté, là, hein, certainement. Ici. Il y a à la fois la lassitude et puis l'envie d'en finir avec tout ça, de prendre la fuite. Hein. Ici, il y a une nécessité de trouver une solution. Vous voyez que les cartes, elles s'interprètent relativement facilement. Par rapport à justement. Euh, un obstacle qui semble infranchissable, ici, hein, on a c'est un mur, oui, effectivement, c'est vraiment un mur qui a été, ou qui va être mis en place. Et là, eh bien, là, on a quand même la violence. Donc, euh, ces fameuses fourches qui ressortent, que j'avais déjà sorti plusieurs fois. Donc, rencontre, regroupement, j'ai envie de dire, regroupement, voilà ce que ça peut être de toute la France, c'est possible. Hein. Ou alors, c'est que ça va se passer un petit peu partout. C'est une autre possibilité, c'est-à-dire pas uniquement sur Paris, mais un peu, un peu partout. Là, il y a nettement des, des grosses grosses contestations et de la violence. Alors, on va voir ce, qui, ce que c'est que cette violence, c'est par rapport à quoi. Donc, je vais essayer de mettre trois cartes là. Donc là, il y a une décision à prendre, un jugement... Et une, et une trahison. Bon, Alors, je pense vraiment que c'est en relation avec la loi qui va passer ici, hein, où il y a effectivement une trahison par rapport à un, à un jugement qui a été rendu. Hein. Et donc, euh, une décision à prendre. Ouais. Donc, trahison, pourquoi bah, Parce que tout simplement, euh, notre Manu, il avait dit euh, qu'il ne le rendrait pas obligatoire, puis finalement, il a changé d'avis. Hein. Donc, c'est bien la trahison hein, par rapport à un, un jugement. Tout à fait, hein. mm. Je suis en train de réfléchir, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre On va essayer d'avoir quand même un petit peu de détails si le jeu veut bien. Il faut savoir où s'arrêter dans le jeu, c'est ça la, plus, la chose la plus difficile, hein. c'est qu'après on met des cartes, on met des cartes, et puis ça veut dire euh, plus rien. Donc là, j'ai essayé de voir, et puis après je m'arrêterai, bon, alors, le printemps, non, c'est dans les trois mois en fait. Hein. Ici, alors là, j'ai peut-être l'Elysée, et le vol ou la perte. Alors, cette carte-là, ça peut être aussi par rapport aux pertes d'emploi, hein, les pertes. Hein. Donc là, il va nettement y avoir euh, des gens qui euh, vont aller euh, contester, le, justement, le, le, le jugement. Hein, euh, parce que, euh, bah, vous savez bien que, voilà, quoi, s'ils si, euh, ne se font pas euh, pique comme on dit, eh bien, ils perdent leur emploi. Hein, donc, c'est une certaine catégorie de population. Enfin, une grosse catégorie de population, parce qu'il n'y a pas que les soignants, il hein, y a il y a, il y a tout, toutes les autres personnes, hein, tous ceux qui travaillent dans la restauration aussi, hein, ils sont visés. Enfin bon, c'est... Puisque, puisque en fait, il faut avoir le passe pour tous les endroits à partir de 50 personnes, ben, tous les gens qui travaillent dans des endroits où il y a 50 personnes, eh bien, ils sont euh, visés par cette loi. Hein. Donc c'est effectivement une grande catégorie de la population. Alors, euh, ouais... Alors, j'étais en train de réfléchir ici. Est-ce que ça peut être par rapport à l'Elysée ou les bâtiments? Euh, hum. Alors là, c'est en train de réfléchir Est ce que c'est. Du coup, je me suis déconcentrée, je vais me reconcentrer ce bâtiment-là. Je pense que ça peut être vraiment les bâtiments officiels. Hein. Donc, le gouvernement ici. Hein. Donc, c'est bien, c'est bien en fait des violences vraiment, vraiment en relation avec euh, ce qui va passer à mon avis. Hein. C'est vraiment ça. Donc, on va voir à quoi ça va aboutir. Parce que les violences, ça fait longtemps que je les sors. Je crois qu'il y a d'autres collègues aussi qui les sortent. Que ce soit d'autres collègues astrologues ou autres personnes qui sont vraiment dans le domaine de la voyance. Et donc, euh, je vais reprendre mes cartes. Voilà. On va voir à quoi ça va aboutir. Hein? Parce que la violence, oui, tout le monde la sort, je crois. Hein? Alors, à quoi ça va aboutir Voilà. Alors, les loisirs, le départ, donc ça peut être, euh, alors l'hiver, alors ça peut être la liberté, j'avais envie de dire. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle. Carousel, sortie, sortie, printemps, départ, hiver, Ouais, donc ça va rebouger, ça va durer jusqu'en hiver à mon avis, de toute façon. Euh, J'ai essayé de reconcentrer, parce que du coup... Il faut bien bien rester sur le sujet donc à quoi ça va aboutir Ça aboutirait à des sorties et des voyages. Attends. Attendez, on va peut-être mettre ça de côté. C'est peut-être les revendications, ça. C'est peut-être les revendications, mais c'est pas ça. Alors, moi, je veux savoir à quoi vont aboutir les fourches. J'ai peut-être été un petit peu. Euh Enfin, plutôt pas assez loin on va revenir dessus à quoi à quoi ça va aboutir est ce que ça va aboutir à arrêter euh, tout ce qui est en train de mettre en place bon là je retourne je retourne vers les tensions ouais, donc l'orage hein. bon carte facile à interpréter ouais actuel donc le, le jeu me dit simplement que là c'est là c'est maintenant dans les trois mois et c'est déjà là maintenant il y a quand même une stagnation ah ça par contre on... Est-ce que le mouvement va s'arrêter comme il a commencé Je n'ai pas l'impression quand même. C'est qu'il va y avoir autre chose. Le père, oh, Il y a le changement quand même. Il y a bien un changement et un exaucement. Bon, le père, l'enfant, ça peut être les gens. Hein en général. Hein Parce que je n'ai pas de carte vraiment spécifiquement pour les gens en général. Donc... Euh... On va dire que ça peut être cette carte-là. Et j'ai bien quand même un changement ici. Évolution et exhaussement. Donc moi j'ai l'impression quand même que ces violences-là à venir euh, peuvent vraiment être... Quoi Je ne suis pas pour la violence, mais enfin, il y aura des conséquences positives ici. Je vais voir ce que c'est quand même ce père, si c'est une personne particulière, mais je n'ai pas l'impression. Et là sur le changement, évidemment, voir si c'est vraiment un changement positif comme je le pense. Ouais, vous voilà, voyez, j'ai un refus quand même. Hein. Donc c'est bien les gens hein, qui refusent. J'ai aussi les familles hein, qui vont intervenir ici. Et la force, hein, force pour les familles. Donc euh, je pense aussi qu'ils ont fait une erreur, puisqu'ils ont impliqué les enfants. Vous savez que moi, ça me tracasse depuis des mois, cette histoire d'enfants. Hein. Bon, j'ai fait plusieurs tirages en ce sens. Bon, encore une fois, pour être euh, net et clair, clair et net, on ne peut pas rendre la piqûre obligatoire. On ne peut pas, c'est impossible, c'est contre la loi. Mais on peut faire du chantage, hein c'est-à-dire euh, exactement comme ils ont fait pour les bébés, hein, vous savez, hein, les parents le savent. Pas de piqûres, euh, pas d'accès aux crèches, pas d'accès à l'école, euh, etc., pas de voyage. On y a eu la même chose en Allemagne, hein, sauf que nous, c'est euh, 5 et puis après 6, 6 euh, piqûres et pas 11. Enfin, c'est déjà suffisamment... Hein. 5 ou 6, euh, voilà, on était obligé, j'étais obligé de le faire moi aussi, parce que sinon, euh, ça aurait été galère, quoi. Pas de crèche, quand vous travaillez, c'est difficile, hein, pas de jardin d'enfant, pas de machin, euh, donc on est un peu obligé, hein. Bon, or, ils ont fait l'erreur, euh, donc, euh, en France, euh, de, justement, enfin, en tout cas, ils vont faire l'erreur, à mon avis, de mettre en relation, effectivement, ce, cette piqûre avec... L'accès euh, bah, au voyage, à mon avis. Je ne pense pas qu'ils peuvent interdire aux enfants d'aller à l'école. Je, je ne pense pas vraiment. Hein. Mais euh, entre les 12 et les 17. Mais hein. par contre, euh, comment dire Restrictions pour certaines choses, oui. Et là, et là les, les familles vont intervenir. C'est là qu'à mon avis, ça va être la, la goutte, euh, goutte d'eau, parce que là, je les vois bien. Hein, avec le refus. Le père et l'enfant, ça peut montrer simplement. Ça aurait pu être la mère, la mère hein, évidemment. Hein. Mais là, ça peut montrer qu'il y a vraiment le, la question famille qui intervient ici. Et à mon avis, ça va être euh, des gens encore supplémentaires hein, qui vont intervenir ici. Hein. Là, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ça. Hein. Alors, la violence, quand même, on va voir. On va mettre quand même une carte ici et là. J'en ai sorti beaucoup. Après, il va que j'arrête. Mais je l'avais déjà sorti ça dans les autres tirages, donc ça reste conséquent quand même. Hein. Voilà le, le défi, un défi, le bonheur, la liberté, et vous voyez les soins qui ressortent quand même. Hein. Donc c'est bien la question des soins qui est au centre, bon là éventuellement ça peut être le virus. Hein. On peut l'interpréter comme ça parfois, hein. le virus, les soins, et puis la liberté, le bonheur, donc c'est quand même une belle carte. Donc il va falloir en passer par des choses très difficiles, très très difficiles. Pour, pour, pour faire valoir les droits. Je vais quand même remettre... Alors, la violence, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Alors, en astrologie, j'ai vu quand même plus de détails. Hum. On va voir quand même si ça touche... Alors, j'ai quand même l'impression que ça allait toucher les, les monuments, enfin, les choses officielles. On va voir si on peut avoir plus de détails uniquement sur cette violence. J'ai du mal, un petit peu, à voir. Hein. Je... Je suis en train de parler en même temps, donc c'est sûr que ça ne facilite pas. Alors, les regrets, ouais, les fêtes. Et les, oui, bon, on a bien les questions de restrictions hein, qui, qui sortent. Hein, ouais, donc, c'est ça. Ouais. C'est toujours, toujours en fait les, euh, les motivations des gens ici. Hein, les regrets par rapport aux célébrations, par à tout ce qu'on ne peut plus faire, les restaurants, etc. Et les privations en ce sens. Hein. C'est en fait vraiment ce qui va faire bouger les gens, c'est ça par rapport à la fourche elle-même je vois juste que ce sont des violences les gens qui, qui sortent les fourches alors il y a des questions d'épargne aussi il va y avoir des questions financières certainement qui vont intervenir c'est logique hein, puisque euh, plus de plus de travail donc plus d'argent voilà l'homme donc c'est encore des gens hein. du coup ah non, attendez, on va avoir autre chose. On va avoir une révélation par rapport à un homme. Ah, le jeu, il change un petit peu. Ah, ça, c'est intéressant. Sur l'automne. Ah, mais ben cette fois, cette carte-là, elle me parle au niveau du temps. En plus... Ah oui, alors, en plus, on va avoir... On va apprendre des choses par rapport à un homme. Ah oui, alors ça, ça, il faut creuser. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre Alors, déjà, qui c'est cet homme Et qu'est-ce qu'on va apprendre Qui c'est cet homme alors, on va apprendre des choses. Alors, ça peut être par rapport justement euh, au, à la piqûre. Hein. On a nos petites abeilles hein, ici. Et prison. Ah bah dites donc, carrément la prison qui sort là. Est-il possible que quelqu'un aille en prison du fait de ce qu'on va apprendre en relation avec justement ce dar Ah, quand je vous dis, ça va vraiment bouger. Hein. Par contre, cet homme-là, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un scientifique ou pas ouais. Mais repos, mis au vert, oui. Donc, il va bien être mis à l'écart, cet homme-là. Par contre, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un d'instable. Habitable. Bon, alors, je ne vais pas savoir qui c'est, après. Enfin, pas vouloir me dire qui c'est mais on va avoir des révélations par rapport à une personne il y aura des questions d'enfermement après pour cette personne voire de prison il me semble que je l'avais déjà sorti ça avec le belina mais je sais pas qui est cet homme j'ai pas de détails ce que je pourrais savoir si c'est quelqu'un de politique ou si c'est quelqu'un dans le monde médical en tout cas il n'est pas sympa cet homme là c'est bizarre je le sens pas sympa moi 49 c'est un homme, vous voyez, en fait, il ressort avec un, une toile d'araignée, cet homme-là. Donc, il n'est pas du tout euh, positif. Hein. Alors, soit on lui a attendu un piège, soit c'est lui-même qui a attendu un piège. Euh, mais J'ai l'impression qu'il n'est pas bon, cet homme-là. Ouais. Je le sors en ennemi. Bon, OK. Donc, on va avoir sur l'automne des révélations par rapport à un homme en relation avec la petite, le petit art des, des abeilles, et qui est un homme qui est très, très négatif, puisqu'il sort à la fois en tant qu'homme dangereux et homme ennemi. Donc on va vraiment apprendre des choses. Et c'est peut-être ça, finalement, le fameux déclencheur, en plus de la loi qui va passer, à mon avis, c'est que là, on va vraiment apprendre des trucs. C'est en relation avec ça. Je ne sais pas si je peux encore en avoir une. Parce que je vois pas trop ce qu'on va on va apprendre, mais on va apprendre vraiment des choses. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre Alors par rapport à des études. Alors ça peut être des choses. Moi ça me fait penser à des choses scientifiques, quand maman. Hein ouais, tout ça c'est toujours la même chose. On va apprendre des trucs. Hein. Ouais. Donc, quel a été son rôle une opportunité, ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là Pourquoi est-ce qu'il euh, est qu risque d'aller en prison Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait Ouais, donc c'est bien la maladie, je vous dis, on va apprendre des choses en relation avec la maladie. Hein. Est-ce que ça peut être une histoire de labo Ah, alors attendez. Est-ce que c'est en relation avec le labo cette carte-là est positive, donc ça peut dire que je suis éventuellement sur la bonne voie. Pensée, ouais. Donc, ça peut être ça. Et il a magouillé là-dedans, certainement. Ouais, il y a des questions d'argent. Là, par contre, ça peut être l'argent, les rémunérations. Donc, quelqu'un qui a touché de l'argent, par exemple, là, cette fois, je ne le sors pas en tant que personne piquée, piquusée. Je le sors vraiment en relation argent, cette fois. Quelqu'un qui a touché de l'argent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est le grain de blé, par rapport euh, à... À, ça, à mon avis, c'est les labos. Hein. J'ai l'impression que c'est par rapport aux labos, ça. Et que cet homme-là, justement, il est très dangereux. Hein. Bon, OK. Donc, attendons-nous quand même, dans les trois mois, à mon avis, à des choses très intéressantes. Alors, je ne sais pas qui est cet homme, je n'ai pas de nom dessus. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a... Euh, certainement enfin il y a des, des histoires de corruption dedans là, qui est en relation et qui a eu beaucoup beaucoup d'argent je pense en relation avec la maladie, donc les labos très certainement, et on avait vu le dard hein, donc c'est euh, la piqûre, hein, tout ça c'est logique hein. et euh, qui euh, peut-être qui a menti ce genre de choses hein. et ça va être découvert hein. ouais, bon j'ai tiré beaucoup beaucoup de cartes hein. donc dans ces cas-là faut arrêter en tout cas, je pense vraiment que, ici, là, la réaction ici avec cette carte-là, eh bien, ça va vraiment permettre de, de, de retrouver la liberté. Hein. Il va falloir en passer par là. Voilà. Donc, courage, hein, euh, relevez la tête, hein, ne croyez pas que tout est fini, C'est pas vrai. Je ne vois pas non plus comme ça, moi. Simplement, euh, bon, attendez. Et puis surtout, surtout résistez. Hein. Surtout, ne, ne, ne vous faites pas, euh, euh, comment dire, n'acceptez pas cette histoire de chantage. Il ne faut pas. On a toujours d'autres solutions. Parce que n'oubliez pas qu'une fois que c'est dans votre sang, c'est pour toujours. Hein. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire ressortir quelque chose dans, qui est dans, la, dans le sang. Euh, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a des méthodes que je ne connais pas, j'espère, mais je ne vois pas comment est-ce que c'est possible. Hein. Une fois que c'est dans le sang, c'est dans le sang. Je suis désolée. Hein. Bon, allez, pour finir, puis après, je vais arrêter parce que ça fait quand même 27 minutes comme d'habitude. J'ai plein de choses à faire aussi, et puis vous aussi aussi peut-être. Hein. Allez, notre petit ange gardien. Alors, concernant les anges gardiens, moi je sais que j'ai eu une ou deux expériences très très bizarres et très puissantes euh, qui font, enfin, qui ont fait que j'ai été avertie d'un danger à temps. Hein, un, un, un épisode de clair audience, si vous voulez c'est à dire que j'étais toute seule dans ma voiture mais vraiment seule il n'y avait pas de radio il n'y avait personne et j'ai entendu une voix donc euh, voilà comme si on était à côté de moi et qu'on me parlait hein. donc euh, et c'était pour m'empêcher d'avoir un accident si vous voulez tout savoir hein. donc j'ai entendu une voix qui m'a dit attention bon et ça j'ai pas rêvé euh, donc oui je pense que vous lirez le livre de Pierre Jovanovic sur la question. Je trouve que c'était un, un, un livre très intéressant enquête sur les anges gardiens. Je pense qu'on peut avoir, peut-être, oui, des anges gardiens, pourquoi pas. Donc, eh bien, on va poser une question. Oups, j'ai une carte qui s'est retournée. Abondance. On va la prendre. Hein? Une bonne surprise vous attend. Bon, <rire> ce sera la note positive pour terminer cette vidéo. Donc vous voyez en fait, cette carte-là nous dit simplement qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'il va y avoir quelque chose qui va certainement changer la donne. Euh, au, enfin, pas au printemps, pardon, euh, sur l'automne, hein, dans les trois mois. C'est une carte positive. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, euh, et bien encore une fois, allez faire un petit tour sur mon canal astrologique. Ça peut peut-être vous intéresser. Merci encore de votre gentillesse et de votre fidélité. Au revoir.